de l'Oasis, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Il y a l'idéal, il y a la réalité, il faut ajuster tout ça et ça, ça prend du temps. Je suis arrivée ce matin à la gare de Nancy, d'où j'ai pris la voiture avec Guillaume Thierrier, compagnon Oasis qui est en train de me filmer, pour venir au château des Avettes. Le château des avettes, c'est une oasis de vie qui a été fondée il y a trois ans. Aujourd'hui, un collectif de six personnes y vivent, Marie, Loïc, leur fille Rose, qui n'est pas là, euh, Béatrice, Franck et Camille qui est danseuse. Aujourd'hui, c'est une journée porte ouverte. Ils ont ouvert leurs portes à tous ceux qui le veulent, du village de Réméréville, mais aussi des alentours, pour venir faire découvrir leur initiative, répondre à toutes les questions. Je vous propose de me suivre pour pouvoir rencontrer les gens, poser les questions que vous voulez et savoir comment ça se passe dans une oasis de vie qui est liée au réseau Colibri. C'est parti. Depuis 14h, tout le monde a été accueilli. Il y a déjà eu un atelier sur le jardin entre nature et culture. Un atelier sur quelles plantes sauvages pour mon jardin et quelle faune. Alors là, regardez, il y a l'espace euh, Colibri. Le groupe local de Nancy assure une permanence pour répondre à toutes les questions liées à Colibri. Super, on a Béatrice. Béatrice, bonjour, on te prend au vol. Alors Béatrice, tu es une des fondatrices du Château des Avettes. Hein, Oh oui, si on peut dire. <rire> on peut dire ça, non Tu étais là dès le début de l'aventure. Euh, J'étais n'étais pas là tout au début, non. Ah. Non, non, non, non. En fait, euh, le tout début, c'était un autre, c'était un groupe un peu plus important, dont je ne faisais pas partie. Mais il s'est trouvé que quand ce lieu a été trouvé par le groupe qui cherchait à faire un habitat partagé, il y a deux couples qui se sont désistés. Donc il y avait, une, il y avait de la place à, une place à prendre et on m'a proposé, avec mon compagnon, si ça m'intéressait. Et c'était le moment pour nous de de nous engager dans quelque chose, donc euh, voilà, c'était le moment pour nous. Depuis 2003, j'avais euh, comme projet de créer un lieu de chambre d'hôte, un lieu d'accueil, et je n'avais ni le lieu, ni la personne, ni la compagnie, enfin voilà. Je... Ce projet était là, mais il n'y avait pas les... les éléments concrets pour le mettre en place. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, tout s'est un petit peu euh, rassemblé pour que ce soit possible. Donc ce lieu m'a paru absolument idéal pour ça. Et puis euh, voilà, c'est vrai que dans le projet je suis dans une situation particulière parce que je suis la mère d'une de, des, des associées. Ah, donc ça c'est un scoop. Voilà. On a donc euh, la mère de Marie. Voilà, je suis la mère de Marie, euh, donc la belle-mère de, de, de son mari, etc. Donc ça crée une situation un peu spéciale. Mais on va dire qu'on avait déjà fait l'expérience pas mal avec Marie de vie en collectivité dans d'autres situations. Moi-même, j'ai vécu en communauté pendant plusieurs années avant. Ouais. Enfin, j'ai un peu eu l'expérience de, de me frotter à ce que c'est qu'une vie partagée. Et ça se passe bien avec le gendre Très bien. Très bien oui, oui. Il n'y a oui, aucun il y a, de... Il pas de problème. <rire> il faut un couple en plus. Voilà. Parce que Marie et moi, on est beaucoup présentes sur le lieu, donc c'est beaucoup nous qui nous occupons du jardin. Et on a besoin d'une énergie hors-hors euh, familiale pour prendre en charge les activités du jardin. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que tu peux euh, nous faire visiter rapidement euh, oui l'endroit où tu habites oui pour nous montrer oui Ok, on te suit. D'accord. Et Alors, là, il y a toujours l'atelier animé par euh, Dominique Leconte, qui est dans une oasis à côté, le jardin de Santoré, et qui fait un atelier sur euh, jardin entre nature et culture, c'est ça Ils sont ici, ils font le tour, ils regardent les plantes. Euh, Je vous la Elle est passionnante, franchement. Ah ouais, elle, elle est super. Quand on commence à l'écouter, on, ah oui. on, on part avec les plantes. Qu'est-ce Qu que c'est comme plante elle s'appelle la stellaire. La stellaire hein. Elle s'appelle la stellaire, pourquoi Parce qu'elle a une... Sa fleur est une petite étoile blanche avec des tas de branches et elle pousse dans le jardin en tant que plante campagne. Parce qu'il faut vraiment qu'elle soit encouragée par le jardinier. Il faut que la terre ait été écrafouée. Et puis là, elle s'est finalement. Oh, de... Qu'est-ce que c'est beau Moi, je suis absolument épatée par la chaleur que vous avez réussi à mettre dans cette Alors, vrai que dans cet espace. C'était un lieu beau mais, mais froid quand on est arrivé. Oui. C'était beau mais froid. Euh, il euh, y avait il y avait des barreaux aux fenêtres. Dans toutes les fenêtres, il y avait des barreaux. Il y avait des barreaux. Avait des barreaux. Et pourquoi C'était un ancien château euh, pff, Oui, je sais pas. C'était une maison une maison forte, comme on dit, ou un manoir. Et puis euh, les, les murs étaient étaient jaunes jaunes. Enfin, c'était c'était triste, là il y avait une... c'était pas ouvert là, c'était plein, oui, oui, c était... C était... C était pas cette petite pièce là, c'était une... la vieille cuisine, elle était vraiment, enfin c'était dans le jus comme on dit. Mais là c'est un... un ancien... Euh... Alors, une, une cheminée, ancienne cheminée, c'est en fait... magnifique. Oui, mais en fait c'est une cheminée qui ne marchait même pas, parce qu'en fait c'est une cheminée pour fumer euh, tout en haut. Ah oui d'accord. Donc euh, c'était en fait, euh... c'était pas pratique du tout. Alors on a cassé beaucoup de choses... Et donc on a installé quelque chose qui nous a changé la vie, oui. c'est ça, c est, c est un, on appelle ça un, un insert avec récupérateur de chaleur, parce que ça chauffe tout le rez-de-chaussée, et il euh, y a des gaines qui montent au premier étage et qui chauffent les deux pièces du dessus. Ah, astucieux Donc on a très chaud dans les chambres, on a chaud en bas, et du coup on, on a vraiment une, une vraie maison. Alors qu'avant il y avait le rez-de-chaussée où on avait chaud, et puis au-dessus on avait froid... <rire> Parce que c'était inchauffable avec les radiateurs électriques. C'était un gouffre, de toute façon, écologique à tous les points de vue. Ouais, C'est immense. Donc, et euh, voilà. Vous, là, vous, êtes, vous avez les deux étages. Oui. Et vous avez fait les travaux par vous-même. On a tout fait, on fait tout nous-mêmes. Vous oui. avez tout fait vous-même. Oui. Et est-ce que ça te dérangerait de nous dire combien ça a coûté pour vous de vous installer ici C'est difficile à, avec tous les travaux. On va dire qu'on doit en être à peu près à... 25 à 30 000 euros. Incluant l'achat du lieu ah non. que les travaux Ah, ah oui, voilà ah Non, non, non je, ne parle que, je ne parle que des travaux. Que des travaux Oui. 25, oui. ce qui n'est vraiment pas beaucoup, voilà. parce que vous avez beaucoup fait voilà, de la même. Voilà, parce qu'on fait tout nous-mêmes. Et oui. pour l'achat du lieu, si on l'ajoute C'était à peu près 100, 110 000 euros, ma part. Euh, voilà, donc je pense qu'une fois qu'on aura fini tous les travaux... Avec le coût de l'emprunt, parce que j'ai emprunté une partie, euh, je pense qu'on arrivera à 170 000, quelque chose comme ça. D'accord. À peu près. Pour... Mais bon, on a quand même euh, 170 mètres carrés. Ah, oui. Et puis on a, on a la jouissance de tout l'extérieur, on a tous les communs. C'est immense. Voilà. Vous avez, tu sais combien d'hectares vous avez à peu près autour de la maison, du château Alors, euh, on a à peu près euh, 0,7 ou 0,8 hectares en tout. Okay. Donc il faut enlever euh, les, bâtis. les bâtiments. Voilà. Mmh. Merci beaucoup Béatrice de nous avoir accueillis dans cette <rire> magnifique euh, petite cuisine où on a déjeuné tout à l'heure. C'était <rire> délicieux. On va continuer, on ressort dehors. Euh, à Alors Marie, euh, bienvenue sur Paillettes et Grelinettes, hein, on est en direct. Euh, tu es fondatrice du lieu. On a déjà rencontré Béatrice, ta maman, ouais. qui habite là. Ouais. Et Béatrice nous a dit qu'elle avait rejoint le collectif un peu après. Ouais. Toi, tu étais là dès le début. Ouais. Et qu'est-ce qui a été le moteur Comment un jour tu t'es dit, bah, j'ai envie de vivre en collectif, je vais chercher un lieu, on va se mettre à plusieurs Qu'est-ce qui s'est passé euh, Je crois que le point de départ, c'était avec, avec Loïc, mon conjoint. C'était qu'on uh, on devait avoir, uh, au début de la trentaine, c'est l'âge où, où, où pas mal de couples s'installent, achètent une maison. font des, des enfants. font des enfants. Alors nous, on avait envie d'avoir un enfant, mais ce n'était pas encore d'actualité. Et surtout, on ne se voyait pas euh, propriétaire, euh, la maison, le chien, euh, tout ça. Là. Et on avait aussi pas mal d'idéaux de, de vie... Euh, communautaire, mais on savait que c'était pas, que c'était un idéal, que c'était pas forcément... Euh, C'est difficile, voilà, ouais. Ça qui, qu'on était quand même pas suffisamment route pour vivre ça. Et comme on s'entendait pas mal avec des copains qui avaient un peu les mêmes envies, euh, qui faisaient un peu les mêmes constats que nous, euh, bah on, on en a parlé comme ça, parce qu'on partait en vacances ensemble. Et puis on s'est dit, mais en fait, on pourrait vivre ça euh, de manière plus construite. Et, et puis surtout, on pourrait avoir accès à une vie euh, à la campagne euh, avec un beau cadre, euh, sans avoir beaucoup d'argent. Parce qu'aussi, le point commun de départ, c'est qu'on n'avait tous euh, pas les moyens, euh, de ne serait-ce que de s'acheter euh, de, de une maison à la campagne. Oui. Voilà. Et du coup voilà, c'est ça un peu le point de départ, tout simplement. Une voilà. envie à plusieurs. Et il y avait vraiment. évidemment toute l'idée de l'écologie et de, de, de voilà, du, du, du, du, du la, la reconnexion avec les rythmes de la nature. Alors est-ce que tu peux nous montrer un peu le, le jardin que vous avez fait Tu parlais d'écologie à l'instant Vous avez ouais. une envie de vous reconnecter à la nature Ouais, au rythme de la nature, moi c'était super important pour moi. Il fallait qu'on trouve un lieu sur lequel on puisse euh, euh, cultiver <rire> suffisamment de place pour pouvoir avoir une production qui nous. Qui nourrissent tout le monde. J'avais déjà une petite culture comme ça de de, de, de la on va dire de l'agroécologie, de la permaculture, de du potager bio. Enfin voilà ce genre de choses. Et puis j'avais envie de d'essayer. Je me suis donné un petit objectif qui est dans cinq ans on a une autonomie euh, l'été. Oui. Une autonomie potagère, pas alimentaire hein, parce qu'il faut pas non plus. Euh, euh, délirée, j'en suis pas capable, et une On autonomie potagère totale dans 10 ans. Voilà, c'est mon défi personnel. Super Mais avant de, de vouloir forcément absolument manger ma production, j'ai envie d'avoir une production, c'est sûr, mais là pour le moment je suis surtout dans la, la, le réapprentissage en tant qu'être humain de ce que c'est que le rythme de la nature et à quel point c'est naturel et, et, et profondément euh, euh, guérisseur pour soi. Voilà. Et ça c'est une grande découverte parce que je ne m'y attendais pas. Mais justement, comment vous faites Quelles sont vos sources de revenus Alors Loïc est... est kiné et ouais. lui il va travailler en ville tous les jours pour le moment. C'est assez difficile pour lui, c'est même assez douloureux. mais... Ça... De quitter le lieu tous les jours Ouais, puis de, de, de, de bosser euh, beaucoup. Voilà, parce que pour le moment on a pas mal de. on a des traites, hein. on a des, des remboursements à faire. Donc euh, voilà, il faut bien qu'il y en ait parmi nous qui, qui puissent ramener cet argent. Mm. Euh, et, euh... et à terme, vous voudriez vivre d'activités que vous et menez sur le lieu. Voilà, c'est ça, c'est ça. Enfin, Louis est kiné, mais il est aussi, euh, il fait du massage traditionnel chinois et diverses. Euh pratique corporelles et il aimerait bien avoir son cabinet sur place en déconventionné plus être kiné en fait mm -hmm. Voilà. et euh, moi même j'avais repris une formation avant d'arrêter le métier de graphiste qui est art thérapeute et j'aimerais bien avoir mon cabinet d'art thérapeute aussi ici c'est assez complémentaire voilà. en plus et puis on a pas mal d'amis thérapeutes profs de yoga, danseurs qui euh, recherchent souvent sur le coin des lieux de stage un petit peu avec une vibration euh, justement euh, euh, voilà un endroit qui prend soin de la nature, qui prend soin des êtres humains, et qui, voilà, où il y, y, y a une certaine qualité vibratoire, et on trouve pas vraiment ça euh, en Meurthe-et-Moselle. Il y en a dans les Vosges, il y en a dans la Meuse, il y en a un peu en Moselle, mais en Meurthe-et-Moselle, autour de Nancy, c'est des gymnases, des halls d'hôtel ou des salles des fêtes. Ah. Et euh, du coup, il manque vraiment d'un lieu euh, chouette, et nous, on a vraiment envie de le, de le, de le, de le monter, ce lieu. Voilà. Ah. Donc ça fait partie du grand projet... Euh, euh, voilà, c'est l'autre défi pour dans dix ans. Mmh. Mais c'est ce qu'on dit souvent, les, les oasis ou les lieux de vie comme ça, collectifs, euh, on, les gens ont parfois peur qu'ils se referment sur eux-mêmes ou qu'ils soient... Bah, on cultive notre jardin, on se rend super heureux entre nous, mais euh, au diable le reste du monde. Et là, ce qu'on voit, c'est que c'est une mise au service euh, du reste de la communauté euh, ultra locale. Vous voulez louer les... les... Accueillir, louer les espaces. Euh... Ouais, ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, il y avait le maire, c'est lui qui est là-bas avec la chemise euh, rouge, Oui, c'est ça oui oui, oui, oui. Donc vous êtes en lien aussi avec les collectivités euh... Alors voilà, alors le maire est, est, a eu la gentillesse de venir nous voir aujourd'hui. Ils sont vachement contents d'accueillir de, de, de, des gens comme nous sur, le, sur la commune. Il euh, y a des initiatives dans les autres communes aussi. Donc en fait, on a une communauté de communes qui qui est euh, assez vivante, très très rurale, c'est vraiment c'est vraiment le monde des agriculteurs ici, ouais. euh, mais euh... Il y a aussi pas mal de citadins qui sont venus s'installer. Toutes les idées en ce moment de l'écologie qui germent un petit peu dans, dans les, dans les, derrière les oreilles de tout le monde, euh, ça fait des petits. Il y a une AMAP dans le village d'à côté, euh, des jardins partagés. Enfin voilà, je pense qu'il y a un tissu qui est en train de se créer. C'est assez récent et en fait, on peut s'y insérer facilement. Voilà. Et il y a une bonne communication entre ceux qui étaient déjà là, plus agriculteurs avec une autre culture, et vous, les néo-ruraux, on peut peut Alors je pense que pour le moment il n'y a pas de communication à proprement parler sur euh, les sujets qui fâchent et je ne sais pas s'il y en aura une de possible et je, je ne sais pas si je la souhaite mais euh, oui il y a une communication c'est-à-dire qu'il euh, n'y a vient. pas du tout de rejet euh, loin de là, ni d'un côté ni de l'autre Ah voilà. c'est chouette voilà. Moi par exemple, c'est une anecdote mais euh, j'ai jamais vécu à la campagne toute l'année et l'année dernière au moment des moissons euh, alors pourtant c'est vraiment industriel, hein. c'est les grosses moissonneuses batteuses et les moissonneuses batteuses elles travaillaient comme ça de, de, de, de 8h du matin à minuit, 1h du matin et je sentais l'effervescence et la joie en fait des, des, des gens qui travaillent la terre d'aller récolter leur travail et, euh, et j'ai découvert ça et du coup ça m'a mis aussi en... en quelque part en paix aussi avec quelque chose voilà une espèce de dénervement que j'avais face à tous ces, toutes ces pratiques euh, agricoles qui, qui pour moi font du mal à la planète et je me suis dit mais il y a du bon partout donc on va essayer plutôt de passer par là pour euh, entrer en communication et euh, voilà ah. moi, je leur ai dit en les croisant euh, mais c'est génial euh, je suis vachement contente de vous voir faire les moissons je trouve que c'est comme quelque, quelque chose d'ancestral comme ça qui, que les hommes font depuis toujours et euh, voilà il y avait vraiment quelque chose de, de cet ordre là de, qui est là depuis toujours c'est le temps des moissons quoi. Mmh. Ça voulait dire quelque chose. Ça. En ville, les moissons je ne sais même vois, pas ouais. que ça arrive enfin, je ne sais même pas quand ouais, ouais. je ne vais pas le dire ça <rire> c'est vrai qu'il y a pas mal d'idées des deux côtés hein, ouais. reçues sur les ouais. autres c'est bien de pouvoir se mélanger ouais. directement sur le territoire ok voilà est-ce qu'il y a un endroit que tu aimes particulièrement ici que tu voudrais nous montrer des plantes que tu, auxquelles tu tiens que tu as chouchouté bah écoute euh, pas particulièrement parce que tout est un ensemble ah oui tout marche ensemble ouais ouais, ouais. donc du coup euh, non c'est plutôt euh, que ben ce, ce nouveau potager en en... en mandala alors c'est pas un mandala ah. en fait c'est une roue de médecine <rire> et il est, euh, il est euh, donc la roue de médecine amérindienne qui est, euh, oui il y a plein de chardons ici ouais, c'est très très épique bien en train ils font très mal regarde partout tu <rire> par euh, et euh, donc voilà donc ça c'est une roue de médecine euh, et c'est à dire que j'ai fait chaque carré en fonction de la direction euh, la voilà, direction du sud qui est par là et, en fait là on est face au sud là c'est le voilà. sud et, et, et là c'est le nord voilà. Oui, bah c'est parfait. Et voilà. Et du coup, euh, je, je, là, je suis dans quelque chose de pas du tout intellectuel, de pas du tout. Euh, j'ai lu ça dans aucun bouquin, mais euh, j'ai senti intuitivement qu'il fallait que je mette mes plantes comme ça. Alors, euh, si vous voulez, dans quelques années, vous reviendrez avec vos paillettes. Et votre grunline, et ma granlinette, et on regardera <rire> et on si, regarder <rire> si, si <rire> l'intuition était la si bonne. Si quelque chose fonctionne, Là, pour le moment, C'est voilà. Paris. Les courgettes poussent, les poireaux aussi, euh, voilà. Donc c'est une petite approche permaculturelle. Et alors au niveau de la, hum, on va se balader encore un peu. Au niveau de la gouvernance, oui. vous vivez à 6 ici, dont Rose qui a 2 ouais. ans et demi. Ouais, 3 ans bientôt. Ouais. Bientôt 3 ouais. ans. Donc le reste c'est des adultes. <rire> ouais. Comment vous faites pour prendre les décisions, poser des règles Est-ce qu'il y a des alors on a on a, euh, bah on a été accompagné par, par Guillaume qui est compagnon oasis qui est juste derrière qui, la qui caméra est en train là qui nous filmer et euh, qui nous a, euh, a appris à nous servir d'outils de gouvernance euh, qui, sont, euh, qui sont existants et qui fonctionnent très très bien lesquels par exemple et, euh, et bien par exemple euh, l'élection sans candidat ou le, le vote par consentement Oui, c'est ça tout simplement c'est des voilà c'est la base euh, ouais. pratique de base quoi et vous voilà. les êtes appropriés c'est ça vous va bien bah, alors en fait ça nous va bien quand on doit prendre des décisions euh, qui posent problème oui monde n'est pas forcément d'accord après on va dire que pour le moment comme on est un groupe plutôt familial où il y a quand même camille qui n'est pas euh, de notre famille mais on, on est comme on est très intuitif on se sent bien les uns les autres. Donc pour le moment on va dire qu'il y a beaucoup beaucoup de décisions qui se prennent comme ça, hop hop. Mais quand mmh. il faut poser des choses sérieuses, ouais c'est des outils qui sont euh, euh, efficaces, euh, ouais puis hyper nécessaires. À quel âge est-ce qu'on scolarise les enfants ah. Alors Rose, elle, elle est scolarisée depuis cette année, depuis cette année. Euh, à une école Montessori. Assez extraordinaire, qui, est vraiment, qui a vraiment une vocation très sociale, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des tarifs euh, bas ah. pour les gens qui... Voilà, il y, y a un tarif social, il y a plusieurs tarifs, et c'est les parents qui, sont, qui font l'école, euh, et ce qui permet que... Euh, que l'école reste peu chère et soit accessible pour des, des petits revenus. Et c'est à Nancy Voilà, et c'est à Nancy. C'est vrai que c'est un enjeu que j'ai entendu plusieurs fois, des, des néo ruraux donc, ou des collectifs qui s'installent quelque part, et sur lesquels comptent les collectivités ou les gens ouais. du village pour... Euh, pour l'école. ...mettre des oui. enfants dans l'école publique. Oui, ils sont venus nous chercher, ah, ils voilà. nous ont appelés, mais alors il faut inscrire une pause là euh, J'étais embêtée et euh, C'est difficile à sais, gérer, mais... non vous mmh. a, Ils ont compris, vous avez pu je sais pas. Je sais pas. Mmh. Je sais pas, je crois qu'il y a des gens qui, qui commencent vraiment à se poser des questions sur l'éducation, même l'éducation nationale, mmh -hmm. donc ils sont d'accord. Puis il y en a d'autres pour qui l'éducation nationale c'est vraiment quelque chose de sacré. Donc euh, c'est compliqué. <rire> bon, c'est donc le, le sixième habitant voilà. des Avettes. Oh, une petite Avette Une petite Avette qui est arrivée. Ah oui, alors c'est l'occasion, euh, Loïc m'a raconté d'où venait le mot Avette. Oui. J'ai une super belle histoire quand vous êtes arrivé ici sur le lieu. Ah, un bobo. Ouais. Oh là, oui. vous êtes tombé sur un, une ruche d'abeilles sauvages. Oui, bah elle est en pleine activité là. Il faudrait qu'on aille la voir. Ah, la faudrait qu'on passe ouais. la voir. Et les abeilles sauvages en, en patois, c'est ça Ouais, en, en patois lorrain, mais aussi dans d'autres régions de France, c'est avet. C'est avet. C'est une façon de dire abeille. Ouais. C'est une façon de dire abeille. Et moi, je trouvais ça super beau parce que vous êtes, un, ils sont arrivés ici, ils sont installés ici, et ils ont mis leur collectif et leur projet sous le patronage des habitants qui étaient déjà là et qui sont des habitants très précieux, parce que des abeilles sauvages, on n'en parle jamais, jamais. mais c'est les plus menacées, et souvent oui. elles sont menacées même pas, quand on met des ruches ou d'abeilles oui. domestiques. Ouais, voilà. Oui, mais oui. Donc, donc Rose, c'est une petite abeille. Voilà, c'est une petite abeille. Une petite, petite abeille. L'aventure de l'Oasis, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Il y a l'idéal, il y a la réalité, il faut ajuster tout ça, et ça, ça prend du temps. C'est-à-dire qu'on faisait le deuil de tout ce qu'on pensait que c'était de vivre ça. On a fini la période de deuil, et on est en train de découvrir euh, ce que c'est vraiment. Il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de nourriture surtout, moi je dirais plus surtout ça. C'est conséquences, euh, il y a du sens, et, euh, pour moi c'est ça le plus, le, plus, le plus riche en ce moment. Le prochain paillettes et grelinette, l'épisode numéro 5, ce sera à la ferme de la Chaux du côté de Dijon, avec Guillaume aussi, début juin, voilà. Un grand merci au collectif des Avettes qui nous a accueillis aujourd'hui, c'était extraordinaire